Et hey bonjour C'est moi, ton ami Nyx. Et aujourd'hui j'ai la chance de te présenter un jeu qui me tient pas mal à cœur. Alors avant de commencer, je voudrais mettre les choses au point. Je ne suis pas très fort euh, en jeu de cartes à collectionner. Tous les jeux où il faut gérer une méta, à part peut-être League of Legends, où je suis vaguement moyen parce que j'y joue beaucoup, euh, Hearthstone c'est pas possible pour moi. Parce que tous les 6 mois, la méta change et que moi je ne peux pas passer autant de temps à gérer autant de cartes. Voilà, ceci étant... Il y a un mois, j'ai entendu parler de Cards, qui est un jeu de cartes à collectionner, pas comme Hearthstone, je vais y venir. Et ce jeu-là, il est en alpha, en bêta, il est en, en tout cas en 0.9.14, donc il n'est pas encore en, en full release. Ce jeu-là, qui est en accès anticipé donc sur Steam et qui est gratuit, il m'a intrigué à cause de son, de son thème. La Seconde Guerre mondiale qui est un thème que j'aime bien. Et quand je voyais les illustrations, je me disais, tiens, c'est peut-être un jeu de cartes plus adulte. Même si j'ai rien contre le monde de Blizzard, bien au contraire. Hein. Mais euh, quelque chose d'un petit peu plus... Euh, ouais, plus... Sérieux, c'est pas le mot non plus. Mais plus adulte, on va rester là-dessus. Et je me suis dit pourquoi bah, Pourquoi pas jeter un oeil Et je pensais vraiment à ce moment-là me retrouver sur un clone d'Earthstone, parce que j'avais regardé rapidement les mécaniques et c'est vraiment euh, tu gagnes un crédit de plus par tour euh, jusqu'à un pool qui est, qui est complet au bout de 12 tours dans ce jeu, tu poses des cartes, tu pètes un QG, bon, jusque-là euh, rien de nouveau. Sauf que plein de choses de nouveau en fait et c'est ça que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, c'est pourquoi ce jeu-là j'accroche Et alors que Stone pas vraiment. Ceci étant, je me permets aussi une parenthèse là-dessus, puisque je fais le parallèle avec Hearthstone. Euh, j'ai du mal à suivre donc comme je disais la méta d'Hearthstone. Ce jeu-là aujourd'hui là aujourd il est en, en accès anticipé, il y a 240 cartes je crois de sortie sur un seul, une seule saison si on veut. Donc la méta aujourd'hui c'est nous qui la faisons, c'est ceux qui jouent. Donc c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau. Dans cette vidéo, vous allez sûrement beaucoup m'entendre comparer ce jeu avec Hearthstone, tout simplement parce que c'est le seul jeu de cartes auquel j'ai vraiment beaucoup joué, et que c'est une comparaison qui je pense parle à tout le monde. C'est comme ça que je vais essayer de vous montrer pourquoi ce jeu là pour moi sort du lot. Si je cherche la première vraie différence qui saute tout de suite aux yeux entre Hearthstone et Cards, euh, c'est tout simplement l'impact que va avoir le choix de votre faction. Dans ce jeu, donc lié à la Seconde Guerre mondiale, vous avez 5 factions allemand, américain, anglais, russe, japonais. Et contrairement à Hearthstone, où le fait de prendre un guerrier, par exemple, peut influencer le deck, mais vous laisse le choix des cartes très largement. Ici, ici, je joue Russe, je joue Russe. J'ai des cartes qui sont surtout orientées infanterie, un petit peu de, de, de char aussi. Euh, si je joue euh, anglais, je sais que j'aurai sûrement un deck qui va plutôt s'orienter vers le late game. C'est beaucoup plus significatif, et c'est d'autant plus intéressant que vous avez le choix d'avoir une faction secondaire. C'est-à-dire que si je crée un deck ici, je choisis les anglais restons-y, mais je trouve que ça va manquer de pêche, je peux aussi m'adjoindre les forces allemandes, sous aucun lien du coup réaliste avec la deuxième guerre mondiale, et profiter des cartes très très rapides allemandes, en plus de mon deck anglais solide, sur le late game. Les autres grosses différences en termes de mécanique de jeu, elles sont en jeu. Et je vais vous le montrer lors d'une partie d'entraînement, je vais effacer ce vilain deck là, qui n'a même pas été commencé. Et donc je vais mettre une partie d'entraînement juste pour avoir le temps de vous montrer les choses. On va prendre un deck un peu rapide. Alors la deuxième grosse différence, ça va être lié à ce qu'on va appeler la ligne de front. Là, je fais mon Mulligan très rapidement, ça n'a aucune importance, je joue contre l'ordinateur. Ici, je vais avoir mon QG. Le QG, il a 20 points de vie, c'est un petit peu comme votre héros dans Hearthstone, le but est de détruire le QG. Ici, donc, je vais avoir ma ligne de, de soutien, la support line, si vous voulez, où je vais poser mes unités. C'est là que les unités arrivent, elles sont limitées à 4. 4 plus la base. Mais si je veux attaquer ce fameux QG avec mon fameux char, il va falloir que je prenne d'abord la ligne de front. Et uniquement depuis la ligne de front, là, je pourrais. Attaquer le QG. Donc, cette notion de tenir le front, contrairement là, clairement aux autres jeux de cartes, euh, va orienter votre deck de plein de façons différentes. C'est-à-dire que même un deck contrôle, vous allez avoir un deck contrôle où vous allez pouvoir blinder la ligne de front avec des unités plus ou moins insignifiantes, plus ou moins résistantes, même si elles sont peu offensives. Vous aurez des decks contrôle qui vont uniquement reposer sur la backline avec de l'artillerie, des avions, on va y venir. Et vous aurez des, des decks qui vont être full aggro, où là par contre vous mettez que de l'unité rapide, comme celle-ci qui peut bouger et attaquer pendant le même tour. Et là, vous pionnez donc le, le QG adverse. La troisième grosse différence qui, pour moi, ouvre vraiment les champs dans ce jeu, les champs d'action et les possibilités, c'est le coût d'entretien. Enfin, le coût d'action, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça en français. Là, j'ai donc des cartes, j'ai par exemple une carte ici, mon pionnier, euh, qui coûte 1. Un. un crédit, vous voyez, il est ici. Là, j'en ai 3 pour ce tour-ci. Seulement, à côté, il y a un autre chiffre que vous allez retrouver ici, le 1, donc un autre 1. Si je veux attaquer le QG, ça me coûte aussi un crédit. Donc sur des decks agressifs, ou peu importe le deck que vous faites, au final, vous aurez toujours le choix de vous dire « Est-ce que je pose une unité de plus ?» Avec ses effets, qui pourra jouer le tour d'après, parce qu'il y a toujours un tour où elle ne peut rien faire. « Ou est-ce que je choisis d'attaquer avec tout ce que j'ai ?» Ce qui fait que même un adversaire qui va avoir beaucoup de cartes sur le terrain... Si elle veut utiliser toutes ses cartes, vous savez qu'il ne pourra rien poser de plus. Ou si, à l'inverse, il commence à utiliser beaucoup de cartes d'action, vous savez que ce qu'il a sur le terrain ne pourra pas s'en servir ce tour-ci. Et c'est ce genre de subtilité que j'aime beaucoup et qui permet des stratégies complètement délirantes. Et on le verra très bientôt. Alors l'idée maintenant, ça va être pour moi de vous montrer un petit peu les différentes unités, ce qu'elles peuvent faire, et comment on peut construire des decks vraiment sympas dans Cards. Malheureusement, donc j'ai perdu. C'est un jeu, je vous l'ai dit, qui est free to play, on va parler peut-être rapidement de l'économie, vous avez donc évidemment un magasin, euh, avec 10 lingots d'or vous pouvez acheter un paquet, euh, il se gagne assez lentement à coup de victoire, par contre vous avez tout un tas d'achievements qui sont ici, alors il y en a 363 en tout, qui peuvent rapporter des paquets, ça c'est un petit peu l'équivalent des fragments qui, pour... qui vous permet de crafter des cartes, et certains comme ici vont vous permettre d'avoir des lingots d'or, vous voyez, j'ai quand même beaucoup joué, il me en reste encore pas mal à faire, même si là, bon, les chiffres deviennent un petit peu abyssaux. Le principe, c'est que normalement, sans avoir dépensé d'argent, vous pouvez vous construire un deck assez solide, une belle collection de cartes dès le départ. En tout cas, moi, j'ai pas eu à mettre d'argent, j'ai pris un, un pack de bienvenue à quelques euros au départ. Finalement, j'ai eu des, des, des cartes qui n'étaient pas intéressantes du tout, et c'est pas ça qui m'a permis d'arriver aujourd aujourd'hui là où je suis. Alors pour cette vidéo découverte on va pas aller trop trop loin dans la technique mais comme l'éditeur du jeu m'a envoyé toutes les cartes existantes en fichier image je vais quand même en profiter pour vous présenter les différents types d'unités et un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je reviens rapidement sur ce que je viens de dire quand j'étais en, en partie d'entraînement. Le gros 4 ici donc c'est bien le coût d'activation, le coût pour poser la carte. Le petit, le petit 2 à côté qui euh, prendra la place du 4 une fois que la, la carte sera en jeu c'est le coût d'utilisation donc déplacement ou attaque. Si vous faites les deux vous payez à chaque fois. Ici, les points d'attaque, les points de vie qui ne se régénèrent pas à la fin du tour, comme la plupart des jeux de cartes, de toute façon. Éventuellement, en dessous, les effets à la, à la destruction, à l'activation, etc. Ici, on voit qu'on a affaire faire une inventerie. infanterie. L'infanterie, c'est la plus basique. Vous la posez, ensuite, elle peut soit se déplacer, soit attaquer. Jamais les deux, sauf très rares exceptions qui sont écrites en bas. Donc, c'est vraiment la plus simple. Ensuite, on a bien sûr les chars. Donc, je vais aller vous chercher Un char. Ici, généralement, évidemment, avec des plus grosses valeurs en attaque et en défense, un coup plus gros aussi. La différence, c'est que le char, donc ici, peut à la fois se déplacer et attaquer dans le même tour, avec évidemment le coup qui va avec. Hein, C'est-à-dire que là, 3 plus 3, ça fait déjà 6 crédits, sur un maximum de 12 en fin de partie. C'est plus cher, mais ça permet de prendre une ligne de front plus rapidement. On a ensuite l'artillerie. Là, ça devient intéressant. L'artillerie, souvent, vous allez la laisser en, en ligne de support, en ligne arrière, parce qu'elle peut attaquer toutes les cibles, et qu'en plus, elle ne prend pas de dégâts en retour. Parce que vous vous doutez bien que quand un soldat attaque un soldat, les deux s'infligent des dégâts. C'est pas la même chose pour l'artillerie. L'artillerie, si elle est attaquée de près, elle va quand même riposter. Et elle peut aussi attaquer de loin. C'est, je pense, euh, le type d'unité le plus dangereux. Souvent assez fragile et avec des dégâts qui sont aussi assez limités. Mais il faut pas oublier que si j'ai un, 2, trois artilleries en ligne arrière un petit peu protégée, mon adversaire va poser une carte de carte qui ne pourra pas jouer le, le, le tour où il va les poser, moi je peux les détruire directement sur le tour d'après. Donc vous avez pas mal de decks qui vont partir de cette stratégie de, si j'ai une bonne ligne arrière et que je peux pilonner, tout ce que mon adversaire va sortir, moi je vais l'éliminer d'office, et ben, je vais l'étouffer tout simplement. Dans la même veine, on a, alors, il y a deux types d'unités aériennes, et celle que j'aime beaucoup, c'est le bombardier. Le bombardier, c'est un petit peu plus subtil, il a l'avantage de pouvoir attaquer où il veut et de ne pas prendre de dégâts autour retour non plus, c'est bien. Souvent, il a des plus. cela, c'est pas vrai. Mais souvent, il a des plus grosses valeurs en attaque. Par contre, lui, s'il est attaqué, il ne ripostera pas. C'est le principe de ce qu'on peut imaginer en guerre d'un bombardier qui est très vulnérable quand il est seul. Donc, le bombardier, s'il peut... est attaqué, il ne pourra pas riposter, contrairement à la tigrie. Et en plus, si le QG adverse est protégé par des chasseurs, il ne pourra pas attaquer la ligne adverse. Et on vient donc au chasseur, Le dernier type, c'est l'avion entre guillemets de base. Il faut que je vous en trouve un. Ici, nous avons un chasseur, donc souvent avec des bonnes valeurs, par contre le chasseur, lui, s'il va attaquer une unité, une unité au sol, il va prendre les dégâts en retour. Donc ça, c'est moins intéressant. L'intérêt, ça va être soit d'aller chercher le QG, avec donc des dégâts plus importants qu'une artillerie, ou bien d'empêcher les bombardiers adverses d'attaquer la ligne sur laquelle ils se trouvent. Tant que j'ai un chasseur sur une ligne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aucun bombardier ne pourra attaquer, sauf le chasseur en lui-même. Donc ça va être une, une carte assez versatile qui peut aussi bien servir de protection que de menace passive sur le QG. Là vous voyez que si je mets 3 points de vie par tour et que j'ai devant, euh, sur la ligne de front, des unités pour protéger mon chasseur, euh, j'aurai tout simplement mon adversaire à l'usure. Alors il existe tout un tas de, de, de capacités spéciales, du blitz au guard, au à, à fumigène, pardon. Euh, je ne vais pas toutes les expliquer ici, ça n'a pas grand intérêt, je pense. Le but de cette première vidéo, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'aurais peut-être pu vous montrer d'ailleurs plus de visuels, parce que les visuels sont très réussis. Tous les visuels de ce jeu, je vais vous en remettre quelques-uns. Tous les visuels de ce jeu sont des images de propagande de l'époque, en fait. Donc des images qui, euh, bah, qui sont d'époque, en fait. Hein, et qui, qui, qui ajoutent au, au charme du jeu. Euh, tout ce qui est bruitage aussi est pas trop mal fait, ça peut être un petit peu répétitif, mais on est quand même vraiment dans une ambiance euh, très seconde guerre mondiale. Et musicalement. Je me prononcerai moins, souvent, ce sont souvent les mêmes musiques qui tournent en boucle, des musiques d'époque aussi, mais une ou deux maximum par, euh, par faction, c'est assez peu. Voilà, ceci étant, les cartes sont très belles, et très vite, puisque je vais bientôt vous faire une partie et vous montrer un de mes decks, euh, vous verrez que c'est un jeu qui est très très très intéressant, qui a, qui a beaucoup de densité, il y a beaucoup de, de, de techniques, Là, la méta évolue euh, limite euh, du jour au lendemain en ce moment. Il euh, y a une communauté assez active sur Reddit qui, qui ben justement, euh, présente ses, ses créations, ses trouvailles. Et comme il y a encore peu de cartes, bah, il est assez facile d'avoir euh, quasiment toutes les cartes existantes ou une bonne partie des cartes et puis bah, de se mesurer quelque part au plus grand. Je finirai en vous parlant du classement. L'intérêt pour l'instant, évidemment, c'est de, de se mesurer un petit peu à tout le monde et, et de voir quel style va, euh, va nous correspondre le mieux. Vous voyez que le classement est, est séparé par faction. Donc euh, là, je suis euh, Phil Marshall, c'est le maximum. C'est le peu que vous, vous puissiez aller en compétitif euh, avec, euh, avec trois factions et il y en a deux où par contre ça bloque un petit peu, j'ai l'impression de ne pas avoir les bonnes cartes et de pas réussir à avancer. Euh, le matchmaking il est en cours d'évolution, euh, pour l'instant si vous arrivez film marshal avec une faction, normalement même avec une autre faction sur laquelle vous auriez peu de cartes, vous allez affronter des gens assez costauds, euh, c'est pourquoi j'ai du mal à monter avec les, bah, les deux pays avec lesquels j'ai pas trop de cartes et j'ai beaucoup moins d'aisance. A savoir qu'aujourd'hui c'est un grand jour, puisqu'il y a une mise à jour qui annonce beaucoup de choses, y compris euh, la refonte de l'éditeur de cartes de deck. Ce que vous, vous avez peut-être vu tout à l'heure, que c'était vraiment un calvaire de créer son deck ici et ne pas avoir de visuel sur toutes les cartes qu'on qu a en sa possession. Il faut en permanence euh, bah, faire, tourner le, faire tourner les cartes ou savoir ce qu'on cherche et les chercher. Ce qui n'est pas vraiment évident, donc ça ça doit évoluer, ainsi que de nombreuses choses. N'oubliez pas que ce jeu est en pré-release et que euh, pour l'instant euh, ce qui m'attire le plus ce sont les, les mécaniques et, et le thème du jeu, mais qu'en termes euh, d'interface euh, si vous voulez, il y a beaucoup beaucoup de boulot. Euh, les développeurs sont à l'écoute puisque euh, j'échange régulièrement avec eux et j'aurai peut-être l'occasion d'ailleurs de faire des, des events bientôt avec eux et de vous faire gagner des cartes et des paquets de cartes. Voilà, j'en reste là pour le moment. J'espère avoir attiré votre curiosité avec cette vidéo et vous avoir donné envie d'en découvrir plus. En tout cas, vous en verrez plus sur ma chaîne bientôt puisque, j'ai, comme je l'ai dit, je vais faire une partie avec un des decks qui m'a le plus réussi jusqu'à maintenant. Vous expliquer un petit peu pourquoi et comment je l'ai fait et puis éventuellement répondre à vos questions dans les commentaires s'il y en a, euh, histoire de vous donner goût à ce jeu de cartes qui s'appelle Cards. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo et bonne découverte